Bonjour à tous mes petits oiseaux d'amour Très très bienvenue au Chant d'Amour des Oiseaux Ici je fais un communiqué. C'est une information d'une très haute importance. On n'a que très très peu de jours. J'ai été très très fort aimantée à faire un tirage pour questionner le grand tout sur ce qu'il avait à dire concernant cet appel mondial à méditation à l'occasion de la lune du Huesac. Une lune qui, une pleine lune qui en fait sera complètement occultée par le soleil euh, et qui est en scorpion. Enfin tout ça a énormément d'importance. Le fait aussi d'appeler à méditation collective, euh, ça représente des dangers nombreux sont ceux qui, dans l'ésotérisme, l'ont dit, mais peut-être de façon trop discrète. Et euh, ici vraiment, dans ce tirage, pour tous ceux qui avaient l'intention de participer à cette communication, à cette, euh, à cette méditation collective, à l'émission de ce fameux son euh, qui ouvre des canaux entre euh, la Terre et d'autres dimensions, eh bien j'explique l'envers du décor parce qu'une immense majorité parmi tous ceux qui font partie de, du, de, activement euh, du milieu de la spiritualité, tous les, parmi tous les artisans de lumière, il y a quand même une majorité qui sont induits en erreur par une opération de séduction et d'infiltration de la part de prédateurs de très très très haut vol. Je parle ici d'Anunaki et autres. Et il ne faut pas douter qu'ils existent, euh, même si euh, tu n'as pas euh, toi directement peut-être euh, les moyens de t'en rendre compte, d'enquêter, etc. Euh, C'est quand même bien et j'invite vraiment à, à, à chacun à prendre une autonomie spirituelle, de façon à avoir des moyens minimums Toujours face à toute forme d'information que de les vérifier par toi-même. C'est absolument indispensable. Voilà. Il ne s'agit pas de gober ou de rester sur un sentiment mental avec des vraies ou des fausses croyances par rapport à des informations qu'on reçoit, mais d'avoir une possibilité vraiment chacun de, et de la développer qui te permette d'avoir un clair ressenti, tu vois, par rapport à ce qui se passe à ce qu'on te propose. Et, et, et bon. Ici, il est extrêmement important pour tous ceux qui en avaient l'intention, ou si tu connais quelqu'un qui a l'intention de le faire, eh bien de prendre quelques minutes pour aller voir, euh, écouter, mais vraiment jusqu'au bout. Cette, ce tirage que j'ai réalisé où j'interroge le grand tout où il nous dit ce qu'il a à nous dire et le pourquoi du comment il ne faut pas faire ce genre de choses alors ne t'inquiète pas je ne suis pas sous mauvaise influence quand je fais cela, d'accord euh, mais c'est à toi aussi de comprendre et de te rendre compte de ça et d'exercer de, ton discernement euh, pour aller au-delà des apparences, d'accord parce que il y a des, euh, des êtres qui sont très séduisants, qui ont appris à être toujours dans les hautes énergies, à communiquer, à, à, à ce qu'on leur fasse confiance, par leur apparence, leur manière de communiquer, qui n'est absolument pas mon cas. Euh, moi, je suis brute de décoffrage, je suis juste euh, aussi euh, alignée, à, à, à la véracité dans la chair de ce que j'ai à dire et à transmettre. Voilà. Donc ici, c'est extrêmement important. Le message en raccourci, c'est ne participez pas, sous aucun prétexte, à ces appels à méditation collective. Soyez toujours très vigilants lorsqu'il y a un appel à, à, à, à méditation collective. Et ici, vraiment, je donne... Tous les détails tu as l'url une url active il suffit il suffit vraiment de poser le doigt dessus pour accéder directement à la vidéo c'est juste sous ce communiqué dans euh, la barre de descriptif tu as plus à gauche ou à droite tu cliques dessus pour en savoir plus et tu auras immédiatement euh, cette, euh, cette url active pour aller écouter tous les détails du pourquoi du comment concernant euh, pourquoi il ne faut pas le faire et Vraiment surtout pas, quoi. c'est extrêmement important Je suis tellement désolée d'être de, de, un petit peu au pied du mur pour passer cette information et de ne pas avoir vraiment le temps euh, avec les moyens que j'ai de faire de plus nombreuses communications pour pouvoir être plus entendue On va dire que euh, c'est une communication minimale, mais j'espère qu euh, que, que, que, que le message va circuler. Voilà, le plus possible. Merci infiniment de ton écoute, de ta présence, de ta confiance. Mais voilà, euh, la confiance, ça se mérite. Euh, quel que soit je répète, quelles que soient les informations que tu reçois, même venant de moi, il est nécessaire, très important que tu aies ce réflexe d'avoir cette indépendance spirituelle euh, et d'avoir les moyens de cette indépendance spirituelle. Euh, ici et là, on te donne des tutos sur la manière d'utiliser un pendule. C'est une, une des, des, des, des options. Euh, C'est important aussi de développer euh, ce, ce, cette sensibilité intérieure, ces antennes intérieures qui, qui te, et cette écoute intérieure justement à ce que te dit ton corps lorsque tu te connectes à une question ou à une autre, à un, à un, un individu à un, ou à un autre, à un moment donné ou à un autre, voilà. Et euh, ce grand alignement, tout, tout ce que euh, je transmets est là pour t'y aider. Voilà, donc n'hésite pas, euh, pour ceux qui sont nouveaux, à t'abonner, à cliquer sur la petite clochette des notifications euh, pour que tu reçoives toujours toutes les notifications, je veux dire, toutes les, euh, tous les communiqués que je réalise, pour que tu en sois en tout cas informé pour ne rien rater, parce qu'il n'y a rien de régulier chez moi, c'est uniquement en fonction de ce qu'il y a à transmettre, et quand je peux le transmettre, voilà. Je pense à tous, à vous tous, à chacun de vous, chaleureusement, je, je t'embrasse fort, toi qui m'écoutes, je te dis à très bientôt, tout va bien se passer pour ceux qui sont vraiment dans cet engagement de la voix du cœur. Quel que soit le moment où tu t'y es engagé, quel que soit euh, depuis quand, tu y es. Ce n'est pas ça qui importe, ni le niveau, ni depuis quand. C'est Ce qui est important, c'est d'y être de tout son cœur. Et ce faisant, tu es protégé. Mais pour y être et pour y rester, il faut un minimum de connaissance, un minimum de vigilance d'informations justes, etc. Voilà, donc je te, je te fais un gros bisou. Merci d'être là, merci de partager, merci de liker, ça permet de diffuser l'information. Merci, merci, merci infiniment.